Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer ce, cette rythmique que aime bien Josh Smith. Josh Smith c'est un guitariste de blues que j'aime beaucoup, qui depuis quelques années publie pas mal de contenu sur internet, euh, il joue vraiment très bien, il joue à la fois des choses typiquement blues, il sait aussi sortir un petit peu des, euh, des choses traditionnelles en blues, il a un super phrasé, il a un super placement rythmique, il a plein de super idées, des phrases très chantantes. Moi j'aime beaucoup ce guitariste et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer comment faire cette rythmique. C'est une rythmique euh, qu'il explique dans plusieurs vidéos à sa façon. Il n'y a pas beaucoup, voire aucune vidéo qui explique comment faire cette rythmique, mais un peu plus en détail avec vraiment avec des choses, un peu les détails que j'aime bien expliquer dans mes tutos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette rythmique, je vais vous montrer comment la jouer pas à pas. C'est une rythmique blues qui sonne vraiment bien et que vous pourrez utiliser si vous êtes seul à accompagner, euh, si vous jouez en duo par exemple, si vous accompagnez un soliste ou un chanteur euh, sur une grille de blues. Pour jouer cette rythmique, donc c'est un blues en la basé sur un accord de la, la majeur, cinquième case. Avec un barré cinquième case, la position de l'accord qu'il utilise c'est la suivante. Donc il joue la basse avec le pouce, des fois il la joue pas, ça c'est optionnel. Si vous n'avez pas de bassiste, c'est mieux de la jouer avec le pouce. Et ces trois notes qui font entendre un, un la majeur avec une sixth majeure, on appelle ça un la 6 Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le blues très souvent on l'apprend de façon un peu. Euh, l'apprend avec des tutoriels <rire> qui enseignent quasiment tous que le premier accord du blues c'est un accord 7, sauf que historiquement en blues les accords ils sont majeurs et même des fois ils n'ont ils ont pas de tierce donc vous pouvez très bien jouer un accord de la majeur pour faire un blues, pas obligé de faire un la7 la mais vous pouvez aussi faire d'autres accords donc le la6 vous pouvez jouer un accord 7 bien sûr comme ça avec la position que vous voulez ou même un accord 7 enrichi par exemple Bonne Walker, c'est un bluesman, gu guitariste très influent, qui était un peu à la source de la guitare blues, et qui jouait très souvent cet accord sur un blues en la. Donc ça, c'est un la 7 avec une neuvième. Il faisait ce genre de choses. Maintenant, je vous montre cette rythmique pas à pas, note après note, et puis je détaille la technique qui vous permettra de bien la jouer. Ça, c'est le début, donc. Des fois on joue l'accord et des fois on l'étouffe en relâchant les doigts, mais en gardant les doigts sur les cordes pour pouvoir avoir ce son étouffé, comme ça. Voilà donc c'est swingé, c'est ton ton C'est un shuffle, donc ça fait pas. Ça fait pas ça, ça fait ton ton ton. Voilà. Et on fait un bas, -bas à la fin. Ba ba bas, ba. Bas. Le premier il est joué, on entend l'accord, ensuite c'est étouffé, étouffé, et ensuite on joue l'accord. Ce que vous pouvez faire déjà rien qu'avec ça, donc c'est peut-être ça va être un petit challenge pour vous. Si vous voulez le travailler, vous pouvez le faire tourner en boucle en disant 3-4 après cette, ce bout de rythmique, et ça va déjà faire une rythmique assez convaincante. Donc ça fait ça. 1, 2, 3, 3, 4 3, 4 3, 4 Ça c'était un peu une version simplifiée du début de la rythmique, puisqu'en fait la vraie rythmique c'est ça. Il y a un effet de. Il y a un effet de rake, je sais pas comment on dit en français, un balayage sur des cordes étouffées, mais fait assez lentement. Donc c'est pas ça, c'est vraiment c'est un peu comme un effet percussif qui ferait un brrr, comme un, un flamme on dit je crois en batterie donc on va faire ça et juste après le coup vers le bas donc c'est pas très dur à la main gauche, il suffit juste de garder la main, enfin les doigts relâchés en fait hein. ce qui est pas évident c'est d'avoir le bon son, donc un son qui est où on entend les, les cordes dégrainer jouer une à une comme ça, et il y a un et c'est de plus en plus fort donc ça fait comme ça, et le dernier coup il est fort et il est vers le bas. Donc à la fin on a un bas bas le coup qui doit tomber sur le temps, c'est bien le coup vers le bas. Après ça, c'est pas. C'est pas. Pa Donc quand vous faites le, pr, le rake on va dire, il faut le penser comme une anticipation du temps qui est après. Pas. Pa Et ensuite deuxième partie de la rythmique, on a quasiment la même chose sauf qu'on ajuste les sons étouffés et de coups vers le bas et ensuite on rattaque la rythmique le début donc ça fait ça lentement en entier A la fin, euh, si ça vous simplifie un peu la vie, vous pouvez faire un aller-retour plutôt que de faire un ba-ba-ba. Donc ça va faire... haut-bas o, o, Plutôt que... oba bas ba Voilà. Ça, c'est à peu près la même chose. Je trouve que ça sonne un peu mieux si vous faites que découvert le bas. Josh Smith, c'est ce qu'il fait. Que découvert le bas. Euh, et maintenant, on va parler un peu de... Déjà, des accords. Alors, c'est une grille de blues en... en la joue avec cet accord de l'A6 au début, ce qui est très pratique c'est dans cette rythmique c'est que lorsqu'on passe au degré 4 au deuxième accord de la grille qu'on trouve des fois de passage à la deuxième mesure mais sinon à la cinquième mesure c'est un reset et donc on a juste un doigt à bouger cette note elle devient cette note et ça nous fait un reset toujours renversé sur la, sur sa quinte si euh, on garde le pouce et on peut garder le pouce donc on va juste suivre la grille du blues en jouant cet accord pour le La majeur, cet accord pour le Ré 7 et cet accord pour le Mi 7. Ce que je vous suggère de faire, c'est de jouer une grille de blues avec le Quick, le quick Change ou pas. Donc le Quick Change, c'est le degré 4 qu'on joue à la deuxième mesure. Donc soit on fait 4 mesures de La majeur, soit une mesure de La, une mesure de Ré, deux mesures de La. Ça c'est au choix. Par contre, à la fin, pour relancer, souvent, on peut faire un Mi 7. Moi je vous conseille sur ce genre de blues plutôt shuffle et assez allant, pas trop lent, quoi euh, plutôt rapide on va dire, de pas faire le mi7 à la fin ça fait quelque chose d'un peu trop évident, ça fait une grosse cadence parfaite qui je trouve sonne un peu trop évidente donc voilà, ne jouez pas le mi7 à la fin, sauf si vous voulez vraiment le faire donc je vous fais une grille avec cette, euh, cette rythmique, cette, cette technique et puis après on va voir des choses un peu plus en détail comment encore mieux la, la jouer cette rythmique et surtout comment bien gérer les étouffements des cordes. Ok donc ça, entraînez-vous à le faire en même temps que moi, l'idéal c'est même de vous entraîner à le faire en même temps que Josh Smith, il le fait dans plusieurs vidéos dans, le, dans lesquelles il enseigne ce, cette rythmique, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Comment bien gérer l'étouffement des cordes Alors, j'en ai pas trop parlé pour jouer ce premier accord, mais déjà c'est pas forcément évident, peut-être ça le sera pas trop pour vous. C'est vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser la même position de main que moi, c'est une position qui est très reposante, qui n'est pas du tout fatigante, et vous pouvez jouer des heures comme ça, vous n'aurez pas de tendinite. C'est un des gros intérêts avec ce genre de position d'accord, de, plutôt que les positions d'accord comme ça. Avec mon pouce, je joue cette note, même si vous pouvez très bien ne pas la jouer si vous ne voulez pas, et j'étouffe cette corde de là. Si jamais vous avez une main vraiment trop petite, en général c'est pas une question de taille de main, mais plutôt de souplesse. Mais si vous n'avez pas une main assez souple pour toucher cette corde de là, vous pouvez très bien l'étouffer avec ce doigt qui va venir se poser sur cette corde, mais euh, érafler, enfin toucher un peu la corde de La, et donc l'empêcher de résonner. J'étouffe aussi la corde de Mi aigu avec tous les doigts possibles qui traînent, et que je fais exprès de, de non pas venir poser en faisant un bel arc de cercle sur le manche comme ça, mais justement, je l'oriente un peu comme ça ma main, donc en fait, je l'étouffe à la fois avec ce, ce doigt et ce doigt l'index et l'auriculaire, donc cette note, elle ne résonne pas. C'est un bon exercice, si vous voulez vérifier la qualité de votre étouffement des notes, de faire ça. Si vous les étouffez pas bien les cordes, ça va faire quelque chose comme ça. avec des cordes qui continuent de résonner alors que vous avez relâché la pression. Maintenant il y a plusieurs choses, plusieurs astuces assez subtiles que Josh Smith fait mais n'explique pas forcément et je vais vous expliquer ça et c'est des choses assez... c'est un peu des détails et lorsqu'on n'est pas au courant de ces détails et ben, ça rend les choses plus difficiles, donc je vais vous aider. Euh, la première des choses c'est qu'il y a plusieurs façons d'étouffer les cordes. Euh, ce qui fait Josh Smith, c'est qu'avec sa main droite, et c'est quelque chose qu'on fait dans pas mal d'autres styles de musique, avec sa main droite, il vient, lorsqu'il a le, le médiateur qui est niveau, vers le bas des cordes, vers la corde demi-aiguë, il vient appuyer avec la tranche de son pouce, avec le côté de son pouce comme ça. Donc notamment quand il fait... Ben, en fait, à chaque fois que... Il y a ça, il y a ce son-là, il vient appuyer sur les cordes et les étouffer encore plus. Encore plus que si on avait juste un relâché de la main gauche. Donc à chaque fois que si je le fais lentement ça fait donc c'est deux fois par mesure qu'il y a ça qu'il y a cette écrasée de, du pouce c'est la première chose deuxième chose qui a son importance c'est qui est une façon d'éviter un son qui peut être assez, assez agaçant lorsqu'on fait cette rythmique et des fois dans cette vidéo j'ai fait exprès de le garder ce son pour espérer vous le faire entendre c'est que lorsqu'on euh, relâche la pression à la main gauche ou lorsqu'on fait cette rythmique est-ce que vous entendez qu'il y a une note qui fait en permanence on entend ce, on entend ça et donc ça c'est quelque chose qui va arriver dès que vous faites des rythmiques avec des effets étouffés en jazz manouche, en funk, mais dans plein d'autres styles de musique, en musique brésilienne aussi euh, où vous avez un doigt, vous allez attaquer une corde qui va avoir un, qui aura un doigt posé dessus au niveau d'une frette et particulièrement les frettes 5, 7, 9, 12 et puis après 15, etc. C'est là où il y a les harmoniques de la corde, enfin là où il y a les harmoniques qui ressortent vraiment bien les premières harmoniques de la corde euh, et ça c'est vraiment gênant surtout en jazz manouche par exemple c'est vraiment problématique parce que ça fait des ouhous, ouh, ouh, ouh, ouh, des résonances comme ça qui, qui sont permanentes et qui, qui sont vraiment pas musicales donc on va essayer de, de gérer ça, j'ai d'ailleurs fait un tuto spécifiquement sur l'étouffement des harmoniques dans la pompe manouche, comment faire ça on va simplement décaler un peu le doigt donc on va faire exprès de décaler ce doigt là et de le mettre un peu plus loin de la frette donc on va le jouet toujours sur la bonne case bien sûr, mais par là, donc le son appuyé c'est le même, mais lorsqu'on relâche, là on n'a plus ce, ce son, donc c'est la petite, la petite astuce, observez avec beaucoup d'attention comment il fait Josh Smith lorsqu'il joue cette rythmique, et vous allez voir que assez souvent il commence à rythmique et Là il perçoit tout de suite la petite résonance et hop, il enfin l'harmonique, et il décale un peu son doigt pour ne pas avoir ce son parce qu'il sait comment gérer ça. Il vous l'explique peut-être pas mais il sait comment faire <rire> pour avoir un bon son, puis ça doit être une rythmique qu'il doit faire depuis 20 ou 30 ans donc euh, il la maîtrise vraiment bien. Donc je vais faire un bout de rythmique je, uniquement sur là et je vais déplacer ce doigt et vous allez voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura euh, permis de bien jouer cette rythmique avec un bon son, puis avec une bonne technique, sachez que j'ai fait pas mal d'autres tutoriels et aussi des formations complètes sur les rythmiques blues, comment accompagner un blues de différentes façons, comment improviser sur un blues, j'ai plein de, de formations complètes sur mon site et, et de pages aussi sur le blues, donc si vous n'avez pas encore regardé le contenu que je propose, allez y faire un tour. A bientôt.